Voici pour le développement de notre rubrique « Philosophie et vie ». Nous abordons aujourd'hui, comme prévu, la question de départ. Mais avant tout, nous aimerions vous poser une petite question très importante. Pourquoi philosopher À quoi ça sert la philosophie La philosophie n'est pas une matière à part. C'est une matière qui travaille avec les autres matières. On a de la philosophie dans tous les domaines du monde. On a de la philosophie en médecine, en agronomie, etc. Donc, la philosophie fait partie intégrante hein, du développement de l'homme dans son ensemble. La philosophie, c'est aussi des questions sur la vie. Qu'est-ce que être heureux Comment faire pour être heureux Comment faire pour traverser la vie sans avoir peur tout le temps Comment faire pour gérer la pression des autres Ce sont donc des thèmes abordés par des philosophes. La philosophie est un raisonnement. On a une question précise, on essaie d'y apporter une réponse de manière progressive, en avançant pas à pas. C'est ça l'objectif de notre channel. En vous offrant ce rubriques Philosophie et vie », nous aimerions vous inviter vraiment à la pensée, à la réflexion. Ce channel est un espace ouvert à tous, à chacun et à chacune. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir nous laisser vos commentaires et votre point de vue. Savez-vous que la philosophie peut nous aider au quotidien pour comprendre les débats actuels et l'actualité La philosophie n'est pas seulement l'Antiquité, ni non plus une question sur la vie et la mort, mais c'est aussi la compréhension de la réalité dans laquelle nous vivons chaque jour. Merci à vous tous qui êtes déjà membres de notre chaîne. Merci aussi à vous qui allez le devenir maintenant, après avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bonne écoute. chers amis, bonjour, bonsoir. Dans la première présentation de notre rubrique « Philosophie et vie » sur notre chaîne YouTube, nous avons lancé à vous-même cette invitation. Vivre pleinement et positivement chaque instant du temps de l'existence malgré les épreuves. Nous avons posé certaines interrogations sur la possibilité de répondre positivement à cette invitation en faisant d'elle une option fondamentale, un programme ou une philosophie de vie. De cette présentation, nous voudrions vous avouer que pour répondre à notre invitation, l'essentiel est n'est pas de chercher à donner des réponses aux interrogations que nous avons posées. En effet, il ne peut y avoir une réponse magique, c'est-à-dire une réponse qui soit unique et valide pour tous, pour toutes et en toutes circonstances. L'essentiel est de chercher de préférence à comprendre pourquoi nous devons vivre chaque instant du temps de notre existence avec intensité et positivité à partir des a priori fondamentaux qui ouvrent les horizons sur une existence authentique, comme l'aurait affirmé le philosophe allemand Martin Heidegger dans son chef-d'œuvre « Être et temps ». C'est donc ce parcours que nous allons essayer de poursuivre ensemble. En effet, la première raison que nous avons identifiée est que le temps de notre existence, chaque instant de ce temps existentiel, notre existence en tant que telle, sont des dons précieux reçus de Dieu le créateur de toutes les choses visibles et invisibles à partir de rien, donc ex nihilo selon l'enseignement de la théologie chrétienne et de la Bible. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes, nous avons été créés. L'être créé que nous sommes est un don, en tant que don gratuit, qui nous est fait, nous devons accueillir notre existence dans toute sa durée avec joie et amour et la vivre de la reconnaissance au maître de la vie, donc à celui qui nous a fait le don d'être. C'est le propre d'un don, en plus d'être reçu et aussi d'être mis en valeur, par celui qui le reçoit. Mais également un don peut aussi être reçu, mais négligé, gaspillé et ignoré. À ce niveau, il n'est pas valorisé, parce qu'on ignore sa valeur. Un don peut aussi tout simplement être refusé catégoriquement par celui à qui il est destiné. Il y va par conséquent de chacun de choisir et de décider de ce qu'il veut faire de son existence et de sa durée comme don reçu. C'est pourquoi, en vertu de notre invitation, nous vous encourageons à l'accueillir, à la valoriser, à la faire briller malgré les vicissitudes auxquelles elle est confrontée ou bien elle peut confronter et dont la liste que nous avons établie au début est loin d'être exhaustive. Quelqu'un a diffusé un message en anglais à ses amis à travers les réseaux sociaux disant « Decay to happiness is to be able to change pain into pleasure, darkness into light » En This can occur only if we have the to change. En français, ce message se traduit ainsi La clé du bonheur est d'être capable de changer la peine ou la souffrance en plaisir, l'obscurité en lumière et la tristesse en joie. Cela peut se produire seulement si nous avons le courage de changer. Évidemment, nous pouvons nous dire de quel bonheur s'agit-il ou de quel type de plaisir s'agit-il. Quelle est la nature de ce bonheur ou de ce plaisir Est-il possible d'être heureux sur la terre N'est-il pas plus facile de dire que de faire. Encore une fois, nous croyons que l'essentiel n'est pas de chercher à donner des réponses, mais c'est d'être toujours du côté de ce qui est juste, mesuré, droit et ordonné au bien ultime que notre raison et ainsi que la théologie chrétienne et la Bible nous permettent de découvrir en Dieu. Nous pensons que le mot clé, sur lequel doit véritablement s'appuyer, est le courage. Le courage de ne pas se confiner en permanence dans son état inauthentique. Le courage de vouloir accueillir notre existence avec amour et de vouloir vivre chaque instant du temps de cette existence Pleinement et positivement en vue de réaliser l'existence authentique pour laquelle chacun a été créé. Je vous remercie pour votre écoute. À la prochaine présentation, nous continuerons la réflexion à travers la découverte de notre raison pour laquelle notre invitation s'impose comme un chemin vers le succès et le bonheur, donc, comme une vraie philosophie de vie. À bientôt.